Et mardi, mercredi, pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, votre deuxième maison. Mercure est maintenant dans votre douzième maison, dans euh, le Capricorne, avec le Soleil, Jupiter, Saturne et Pluton. Vous êtes toujours en phase de préparation et maintenant, avec Mercure, dans cette maison, les décisions et la réflexion à propos de ces décisions et même les discussions et les négociations euh, seraient plutôt dans les coulisses. Votre esprit euh, serait ouvert à des nouvelles possibilités pour améliorer votre revenu. Et vous n'hésiterez pas à consulter les gens qui pourraient avoir les réponses à vos questions, mais toujours discrètement. Jeudi, vendredi. Et samedi AM pour le Québec, et jeudi, vendredi, et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre troisième maison. Les énergies de cette période favorisent votre réflexion et vos communications. Vous garderez l'esprit ouvert et cela augmente vos chances de faire de nouvelles découvertes. Et de, vous, et de vous faire des nouveaux amis. Vos sens sont stimulés et votre intuition sera forte. Vous pouvez également devenir plus intéressé à entreprendre des études en informatique ou à démarrer votre propre site web ou peut-être communiquer euh, sur Internet en général peut-être euh, ouvrir un profil dans Twitter ou dans Facebook pour, euh, pour avancer ou faire avancer votre business ou votre commerce. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec et euh, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le taureau votre quatrième maison, une fin de semaine qui sera consacrée généralement pour votre foyer, des réparations à faire chez vous ou des conflits à résoudre, pourrait occuper cette période. Mais n'ayez pas de soucis car vous verrez les choses clairement et vous serez à l'écoute et vous ressentirez ou même pressentirez facilement ce que les autres ressentent, ce qui vous aidera énormément dans votre mission durant cette fin de semaine c'est tout ce que j'ai pour vous chers versos je demande votre soutien de la chaîne aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît euh, je vous remercie à l'avance je vous aime beaucoup, à la prochaine